Bienvenue les amis, c'est un nouveau format, donc là nous avons Laurent Bidari qui est coach olympique qui va nous présenter une routine de mouvement énergétique accessible à tous. Donc est-ce que tu peux nous donner déjà les instructions pour commencer et ensuite on va la faire ensemble en live Ok, et eh bien euh, bien sûr, euh, donc j'ai pensé à cette routine par rapport aux vidéos que j'ai tournées sur le mouvement c'est la vie. Donc euh, le but c'est de mettre le corps en mouvement de façon la plus simple possible, dans différents axes, euh, comme vous allez voir tout à l'heure, et de pouvoir expérimenter qu'en ben, en fait, à la fin, on se sent mieux, on a ressenti une circulation euh, ben, forcément sanguine, mais surtout énergétique, et donc on favorise euh, le bien-être et euh, donc la vie du corps, comme je l'ai dit précédemment. Voilà, donc les principes de base, ça va être au sol, les pieds bien au sol pour pouvoir sentir justement cette connexion avec le sol. Donc pieds nus, c'est mieux. Et à partir de là, je vais vous donner les instructions en le faisant. C'est parti. Ok. Alors, premier exercice, pied largeur du bassin. Voilà, on doit être à l'aise. Voilà, bien s'enraciner. Et à partir de là, bassin fixé, je fais un balancier de bras tout simplement. Voilà. Je balance mes bras mais je dois sentir en même temps les pieds au sol je dois sentir l'extension ma, ma colonne reste étirée vers le haut donc j'ai une extension de la colonne sans exagérer mais j'ai une verticalité et autour de ça je laisse les bras se balancer ce qui va activer euh, bah, un mouvement qui va mettre en jeu euh, de l'énergie dans le corps en fait donc après on peut rajouter euh, le fait de monter les bras donc là je viens monter les bras tout simplement là aussi je suis bien racine dans le sol toujours ma colonne verticale donc là je viens ouvrir bien expirer aussi on bloque pas la respiration donc la suite après ça va être je vais fléchir un peu donc là petite flexion et je remonte voilà le dos reste toujours droit même s'il s'incline. C'est une flexion des hanches, donc comme un pli mobile on va dire. Donc là aussi je vais à mon rythme. La flexion peut être plus ou moins grande. On cherche à être à l'aise et facile. Donc là on vient travailler sur toutes les chaînes du bas et du haut en même temps. Toujours avec cette extension. Voilà pour cette petite suite. Après, dans un autre axe, on va prendre ici, on va inspirer et ouvrir, faire descendre les épaules, les mots plates, contrôler la descente sur le corps. Ouverture de la cage thoracique, j'inspire et j'expire. Je prends le temps, voilà. Toujours bien dans le sol, bien enraciné, les genoux déverrouillés, j'inspire et j'expire. Dans mon amplitude, hein, s'il un blocage, je cherche pas à aller contre le blocage. Je, je fais moins de moins de mouvement, tout simplement, moins d'amplitude, pour être toujours dans la facilité du mouvement. Ça doit être fluide. Une dernière fois. Très bien. On peut relâcher les épaules. Après, on va faire un mouvement avant-arrière. Donc là, et je viens tirer. C'est comme si je voulais tirer quelque chose. Ok. Donc là, phew, tranquille. Et en même temps, comme je tire, il y a une rotation, une torsion des bras qui va vers l'arrière. Les coudes de recul et ma poitrine s'ouvre ici. Donc là, toujours bien dans les appuis. Les genoux déverrouillés. Donc là, je viens travailler sur ma cage thoracique. Encore une fois. Bien. On relâche de nouveau. Après, on va travailler sur les torsions. Donc, là aussi, léger balancier en rotation. Donc, la rotation provient du sol, encore une fois. C'est parce que je viens pousser dans un pied qui vient tourner naturellement ma hanche et va après amener à tourner mes épaules. Mais ce ne sont pas mes bras qui bougent. C'est vraiment le pied et le bassin qui tournent. Et par conséquent, ça emmène mes bras. Et donc là aussi, les genoux déverrouillés, ma colonne est je laisse faire les bras, ils vont, ils vont suivre le mouvement que je donne à travers le sol et le bassin. Là aussi, ça doit être confortable et à l'aise. Si je me sens bien, je peux augmenter l'amplitude, sinon je reste dans l'amplitude où je me sens bien. Voilà, après mes bras, je peux les, en fin de course les aider à aller un peu plus. J'expire sur chaque rotation. Parfait. Donc là, on sent, bon, moi ça commence à sentir que ça bouge dans tout le corps. Après, je vais écarter un peu les pieds. Et je vais fléchir ici, voilà. Je fléchis, je peux mettre les mains ici, doigts étirer. Donc je fléchis pour être, voilà, ici. Et si je me sens bien, le but c'est d'aller sur les avant-bras, ici. Voilà, tout simplement. Et je viens mobiliser un petit peu mes hanches, tout simplement, je vais sentir des tensions ici, plein de tensions autour des en haut des cuisses, derrière les cuisses, ici je suis dérelâché. j'inspire j'expire sans bloquer la respiration, tout simplement. relâché aussi cou relâché très bien et je viens remonter ici pour revenir pied largeur bassin et pour finir une petite pendiculation que j'affectionne beaucoup donc pied largeur bassin j'inspire je monte les bras je ne respire plus, je suis en apnée. Maintenant, dans cette apnée, je tire. Voilà, je vais chercher un maximum d'extension du corps. J'étais au bout de l'extension et je viens expirer. Et relâcher. Encore une fois, j'inspire. Rétention d'air, je ne respire plus et je tire vraiment tu vois agréable Mais en même temps, c'est une hyper extension qui vient piéger les tensions musculaires. J'expire. Une dernière fois. J'inspire. Rétention d'air, je ne respire plus, je tire le corps. Comme vous le sentez. je vais au bout, j'expire. Faire, je relâche, je ressens ce qui se passe. Voilà, c'était un exemple de routine. Ça met encore en route tout le corps. Et donc là, on n'a pas besoin, c'est adapté à monsieur tout le monde. Et ça permet vraiment de remettre de l'énergie dans le corps, de le faire circuler et de se sentir mieux juste après. Je vous dis à bientôt. Ciao